Un jour d'été, deux garçons chassaient un peu trop près de l'Olympe, la montagne des dieux. Ils s'appelaient Amès et Luc. Ils adoraient traquer les oiseaux de proie. Ce jour-là, ils aperçurent volant haut dans le ciel, au-dessus de la cime des arbres, un aigle. Cet aigle était magnifique, majestueux, presque mythique. Focalisés sur cette proie, ils arrivèrent par manque de vigilance devant la demeure de Dieu. L'oiseau s'était posé dans sa volière dorée. Amès et Luke décidèrent de le capturer. Alerté par les cris de l'aigle, Zeus arriva. Le dieu était furieux Qui ose toucher à mon aigle, chéri d'amour Dans sa colère, Joss métamorphosa les garçons en monstres. Il, Il les fusionna, fusionna et créa, créa Godzilla God Ce monstre arrachait les arbres de la forêt avoisinant Lola. Lui arrivait aussi de détruire les villages et dévorer les voyageurs qui s'égaraient malheureusement dans les bois à cause des dégâts provoqués par Godzilla son effroyable légende traversa le monde entier Un jour d'hiver, le bateau d'Ulysse arriva dans un village près du littoral. Ulysse voulait acheter des marchandises pour réapprovisionner son bateau. Malheureusement, Godzilla apparut pour anéantir le lieu. Ulysse trouva ce reptile extraordinairement terrifiant et puissant. Épuisé par tous ses précédents combats, notre héros décida, contre toute attente, de ne pas l'affronter mais de conclure une alliance avec lui. Tous ensemble, ils rasèrent ainsi le village. Ulysse put ensuite s'emparer de tout ce qu'il voulait. Mais Godzilla, fidèle à sa réputation de monstre terrifiant, décida finalement de dévorer notre marin. Pris de panique, Ulysse s'enfuit sur son bateau. Godzilla le suivit dans l'eau. L'équipage voyait sa dernière heure arriver. Heureusement, Godzilla se sentit si à l'aise dans l'eau qu'il en oublia nos marins. Il disparut ainsi dans les profondeurs de la mer et Ulysse put continuer sa route vers Kitak.